What's up, gens de l'Internet, j'espère que vous allez tous magnifiquement Ma bien. Aujourd'hui, -so je suis pour une vidéo en compagnie de personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, les amis. J'ai fait une grosse bêtise. Je vais vous montrer ça directement. J'ai déjà fait cette bêtise, mais je <rire> vais vous montrer après, vous allez comprendre. Vous êtes prêts 2 items sur 4. Et 104 millions, les amis. J'ai déjà fait cette bêtise. Euh, attendez, je vous montre maintenant. J'ai j'espère que vous allez tous. <rire> oh, moi, je vais pas bien, les amis. Les amis, je viens de faire une connerie, je crois. Oh, my God, les amis. Oh, <rire> ah, non. <rire> je crois que j'ai fait une connerie, les amis. <rire> oh, non, j'ai parié 100 millions sur un overflex capaciteur, Il me reste seulement... Euh, on va aller voir, je crois qu'il me reste 31 millions. Oh, là, là, ça va être chaud, mais bon. Les gars, <rire> on aura l'overflip de j'arrive pas à les drop, les amis, j'arrivais pas à le drop, c'était trop long, et il y en a un autre qui était, Bah ben, il y a le mien à 100 millions que j'ai parié, il y en a un autre à 90 millions, sinon on mettait 103 millions, ça valait à peu près la même chose, donc là on paye un peu moins cher, et si je me trompe pas, cap, il euh, y en a juste deux et il y en a très peu dans tout le serveur les amis, je sais que statistiquement, ce n'est peut-être pas la meilleure façon ou la meilleure chose à faire, mais... Euh, j'ai déjà pas mal d'items qu'il nous faut donc comme vous pouvez voir ici, j'ai euh, j'ai les, les blocs de redstone. Donc c'était 24 blocs de redstone, je crois que ça nous prend. Ça nous prend ensuite Attends, c'est une bonne question, j'ai même pas regardé exactement c'était le craft. Donc deux stacks de golden toots, donc on en a déjà un stack et 10. Ça nous prend le mana orb qu'on a déjà et ça nous Il va juste nous manquer des golden toots les gars et je pense qu'on va faire ça. Euh, dans 15 minutes, quoi, quand on l'aura Donc on va continuer, euh, on va crafter euh, Les euh, toutes Donc il faut acheter du gold les amis euh, Donc euh, je vais aller à la mine Parce que, ok, ça c'est un, un truc que je peux vous montrer Si vous ne saviez pas Lorsque vous avez de la monnaie sur vous Et vous voulez acheter du gold, du fer Ou du charbon, vous allez à la deep caverne En fait, et juste ici euh, attends, c'est... Ouais, juste là derrière. Vous allez à Gold Mine et vous pouvez acheter pour un petit peu moins cher certains des items du jeu. Je sais que certains d'entre vous ne le sava savaient peut-être pas, mais vous pouvez l'obtenir euh, directement juste ici. Vous pouvez aussi... Oups vous pouvez aussi obtenir un autre truc qui est intéressant à partir des mines ici, les amis, c'est le Rusty. Rusty, il vous met télékinésis sur vos épées et tout, donc c'est plutôt intéressant. Donc on va aller juste ici, donc là c'est pour le fer, ici c'est pour le gold. Et on va acheter du gold à profusion, jusqu'à temps qu'on ait assez de gold enchanté pour pouvoir nous faire ce fucking overflux mana orb. Allez, on y va les amis, et après cette vidéo-là, j'aurai besoin de tous vos dons parce qu'on sera pauvre. Donc voilà, à plus Tabarnak, les gars! Le gars, il a, m'a hot beat, gros, à 115 millions. Oh. J'ai mis 100 millions, le gars, Just Crafting, il a mis 115 millions. Donc, euh, faudra attendre, les gars, je vais pas mettre euh, 132 millions, quoi. On a même pas assez. Un <rire> les gars! Fuck! J'étais super chaud pour le crafter aujourd'hui. En plus, j'avais commencé à acheter tout le gold enchanté et tout. Bon, ben. Je vous reprends lorsque je retrouve un nouveau. Ce qu'on peut parier dessus, les gars. À tout de suite. Ouais, comme, comme vous voyez, j'étais un petit peu énervé parce qu'on m'avait hot made, donc, euh. Mais bon, c'est pas grave les amis, on, maintenant on va espérer l'avoir dans 7 heures. Et si on est chanceux, on va pouvoir crafter le Overflux Capaciteur ce soir. Parce que j'ai euh, les deux stacks de Golden Tooth et les blocs de Redstone nécessaires pour le faire. Et en plus, bon, si vous ne le saviez pas d'ailleurs, j'ai drop un Grizzly Bait en live. donc voilà. Et je l'ai fais gagner sur mon Discord. Donc, je crois qu'il reste quelques heures, ou c'est déjà terminé lorsque vous voyez cette vidéo-là. Je suis navré, vous devez rejoindre mon Discord si vous voulez gagner des items qui vaut vraiment, vraiment cher. Donc, je me suis dit, pourquoi pas commencer la vidéo correctement aujourd'hui en craftant l'item qui me manque pour mon revenant euh, armure. Donc, comme vous savez, j'ai le revenant euh, armure avec 50 000 de zombies tués. Il me manque le Reaper Mask, ou comment je sais pas comment on l'appelle, on l'appelle comment, ouais, le Reaper Mask. Et aujourd'hui, je me suis dit « Pourquoi pas le crafter avec vous ?» Donc depuis plusieurs semaines, je farmais déjà les fils et les tout ça. Et je me suis dit « Les zombies aussi d'ailleurs, c'est pour ceux qui savaient, on a mis des minions à zombies. » Et là, ben, j'avais tout assez pour compléter le... la transaction. Il m'en manquait 10. Donc je les ai achetés euh, au shop ici, je les ai achetés, il m'en manquait 10, j'en euh, ai acheté 16 pour 1 million. Mais les autres, on les a tous fait nous-mêmes ou on nous les a euh, vendus en tant qu'abonnés, les abonnés sur mon sur monnaie Donc on va crafter tout ça. Donc je crois que c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Voilà, le Reaper Mask, donc les habiletés de celui-ci, c'est que lorsqu'on le porte, ça nous donne deux fois les healing, euh, les ressources de heal, euh, deux fois les zombies, donc on peut avoir jusqu'à 10 zombies avec la Reaper Sight, c'est pour ça que je voulais l'avoir, moi, parce que j'ai la Reaper Sight, comme vous savez, et upgrade la zombie armor effect to trigger all hits, donc à chaque fois que c'est bon pour la zombie armor. Donc, on va le crafter, voilà, voilà, voilà, voilà. Maintenant, euh, on va essayer de le porter avec euh, notre zombie armor, voir qu'est-ce que ça donne. Il est pas enchanté, les amis, on va l'enchanté, mais vous voyez, ça nous donne 100... Ça me donne un peu plus de défense, un peu plus de tout. Et c'est quand même cool, la texture de, du casque. Oups, je pas ce que je vais faire, je vais faire F5. Je trouve que la, la texture du casque est plutôt sympatoche. Donc, je vais aller acheter des livres gros de 5 euh, et Protection. Et nous allons, euh, ben Protection, on peut le crafter, mais il faut acheter des livres gros de 5. Donc, euh, c'est très simple, les amis. Il faut juste acheter du Darkwood et je vous reprends lorsque c'est fait. Parfait, j'ai 16 ou 18, j je sais plus, j'en ai crafté peut-être un peu plus, mais euh, nous avons ce qu'il faut pour crafter un livre gros de 5, donc nous allons effectuer cette manœuvre directement, mais ça nous prend aussi du fer, dites-moi pas que j'ai pas de fer parce que là, ça serait vraiment honteux les amis, mais vraiment très honteux, donc pour un livre, ça nous prend, euh, si je me trompe pas, c'est 8, 8, 8, euh, s'il vous plaît, ouais, voilà, donc on a un livre gros de 5, euh, maintenant, ça nous prend un livre protection. Mais comme je suis un gros pauvre, il faudra retourner au spawn. Acheter 64 de fer. Euh, juste là. 64 de fer. C'est parti. Ah, oh, d'ailleurs, je ne sais pas si je vous ai dit, mais même si j'ai acheté à 104 millions, il me reste encore 100 millions. Euh, parce que ben voilà, je suis un grandeur. J'avais 212 millions, comme vous voyez, 212 millions. On n'a on pas, ré pas récupéré notre thune, d'ailleurs. On n'a toujours pas récupéré notre thunes, Il y a tout le monde qui me demande, « Eh, quand on récupéré tes thunes ?» Non, non, j'ai juste que j'ai graines de fou. J'ai fait pas mal de dragons. Et j'ai fait aussi un trade avec euh, un joueur VS Maxu. Donc VS Maxu m'a donné son full super Et je l'ai vendu en échange. J'allais faire une petite vidéo de présentation de son serveur. Donc voilà, si ça vous intéresse de savoir tout sur euh, ma vie. Euh, donc voilà, on a tout ce qu'il faut pour. On a grotte et protection. Donc maintenant, il suffit juste de mettre grotte et protection ici. Voilà, c'est parfait. Maintenant, il faut juste aller le mettre en godly. Et ensuite, les amis, on se retrouve pour le dernier euh, craft de cette vidéo-là. Ça va être le Overflux Power Orb qui vaut vraiment beaucoup trop cher. Je, je me suis vraiment ruiné, les amis. J'étais exactement 12e plus riche du serveur. Et là, après avoir acheté, si on l'a, bien sûr, ben, on sera dans le plus pauvre du serveur. Voilà quoi. Donc, let's go godly, please Godly, mec. Allez, hop, hop, hop. Soit sympa. Soit sympa aujourd'hui. Oh, on va marquer ici, comme ça, au cas qu'on l'a. Rapidement. Allez, rapidement, s'il te plaît. On a 600 000, s'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On en fait 5, et sinon, je fais une pause. 1, 2, 3, 4, et 5. Malheureusement, on l'a pas. Enfin On a dépensé 100 000, euh, peut-être 200 000 un peu à peu près, et on l'a enfin en godly. Et là, les amis, je vais vous montrer le truc, là, vous allez me dire, mais pourquoi t'as crafté cet item C'est de la merde, blablabla C'est peut-être de la merde pour vous, mais quand on a la Reaper Sight, c'est un item qui peut devenir très très très intéressant. Et en plus, le Reaper Mask, il faut savoir qu'il n'y en a pas beaucoup à l'HDV, et ceux qui se vendent, ça se vend entre 15 et 20 millions donc là, on a un item à 15 et 20 millions. En plus de notre Reaper Sight, les amis, on a deux items qui vaut déjà 70 millions. Parce que vous savez, la Reaper Sight vaut environ 50 millions. Plus les 20 millions, ça fait 6, 7, voilà, 70 millions. Juste avec ces deux items-là. Ensuite, on a notre full supérieur dans notre récit qui vaut à peu près, euh, on va dire, 30-40 millions ici. On a le Tarantule qui vaut quand même beaucoup vu qu'il y a 50 000 arènes et tués. On, a... hey on a la Midas à, 50, à 60 millions. 50 millions, mais 60 avec les livres tout dessus. Juste les livres Sharpness si 6, ça vaut 5 millions, et ainsi de suite. Donc, franchement, on est plutôt, plutôt pas mal du tout. En plus, on a une push à 10 millions aussi. Bref, niveau de nos affaires, les gars, ça va plutôt bien. Donc, euh, là, j'ai essayé d'aider mon pote à que ses prix boost ici, mais il ne nous reste plus qu'à attendre 7 heures pour voir si on en a l'overflux. Sinon, quelqu'un nous a hot-bid à 119 millions, et je vais être très, très, très, très, très, très énervé. Ok Donc, à tout de suite. Espérons qu'on l'a prié pour moi. Ok les amis, ça fait un petit moment. On va voir. Donc on a... Oh, on a un item à gripper. Oh, mais il y en a un sur trois les gars. Il y en a un sur trois. Il l'a là... Déjà. Ok lui on s'est fait autre bid. Lui on s'est fait autre bid. Oh, ça veut dire qu'on l'a. On l'a oh les amis. À 104 millions, le Overflux capaciteur. Oh my god. Oh my fucking god. Ok, ah, euh, d'accord, euh, voilà, donc ça nous prend combien de blocs de redstone 24 je crois Oh my god les gars, vous êtes prêts enfin, Ça nous prend aussi notre overflux bleu Les gars, je stresse un peu, on, on est en train de crafter l'item le plus cher de tout, toutou tout et pixels Donc voilà, c'est 8 blocs comme ça, l'overflux là Oh my god les gars Les gars, mais non mais non, les gars. What the fuck. C'est quoi nos stats à côté Oh là là là là. C'est quoi ça donne Donc, on va pour, pour ceux qui ne savent pas, ça me donne quoi Ça donne 100% de mana régène. Donc, euh, ça te redonne euh, la mana, quoi, de régène. Ça peut ensuite te donner 2%. Ça te heal 2.5% de ton max cœur par seconde. Ça increase tout tes heals par 5%. Et ça te donne 25% de force. C'est juste énorme les gars comme item c'est juste énorme on va essayer de faire des loups tout de suite après et tout avec ça voir qu'est-ce que ça donne mais oh my god les gars c'est in fucking sane j'en reviens pas qu'on l'a <rire> qu et on a encore 100 millions les gars j'en reviens toujours pas c'est vraiment fou les gars bon malheureusement on a plus l'orbe bleu mais on a un orbe beaucoup mieux donc euh... oh là là les gars on va voir on va tester ça donc on va aller tester cette magnifique orbe, mais oh mon dieu les gars, je suis méga content. Donc je vais faire un loup, je vous dis tout ça, après si c'est pas mal ou pas. Ok les copines, donc on va essayer de faire spawn euh, ça. Donc il nous reste un boss à spawn, il est où Allez, bon on peut aller le prendre, non, bon, ouais, vas-y au pire. C'est pas très grave. J'ai pris des potions Magic Fine, Strength 8, Critical 4. Et on va voir comment ça se fait rapidement lorsque nous avons l'Overflux ici. Donc on va voir. Déjà, il faudra toujours quand même aller dans l'eau. Hein. Ça, c'est... Je pense que c'est euh, garanti d'avance, mes chers copains. Euh, ok, voilà. Parce qu'on perd quand même beaucoup de vie. Hop. Ouais. Là, il... je sais pas pourquoi. Il est bugué un peu. Ok, c'est bon. Là, on fait 40 000 par coup. Ce qui est très très bien. Il nous a tapé. Parfait. C'est dommage que le orb, il donne pas de la défense. Ça pourrait donner de la true défense. Ce serait pas mal du tout. Mais bon. Donc, comment ça va vite, on va voir. Donc, euh, là, il y a toujours les petits cons qui vont nous faire chier. Qu'est-ce qui est bien avec l'orb C'est qu'il dure quand même longtemps. C'est une minute par truc. Comme là, il nous reste 20 secondes. Donc, c'est quand même vachement cool, ça. Personnellement, je trouve, du moins. Donc, let's go. On va... Espérer drop. Imaginez, on drop le capaciteur là maintenant, les gars. <rire> Imaginez, on drop le capaciteur. Ça serait trop, trop drôle. Euh, voilà. Donc, il restait encore du temps sur l'autre. Mais bon, je l'ai décidé de l'enlever. Pourquoi pas. On va la remettre plus proche. Ça est quand même dans un rayon de 18 blocs autour. Donc, il n'y a pas vraiment de problème là-dessus, les gars. On était, on était dans les blocs qu'il fallait. Donc, 200 000. 100 000. Et... On n'a rien drop, malheureusement. Mais... Au moins, on a pu tester. C'est quand même vachement cool. Ça l'aide de fou. On fait beaucoup plus de dégâts. 55 000 euh, par coup. C'est quand même vachement bien. Et quand on n'est pas dans l'orbe, si on enlève l'orbe, donc on s'en va un peu plus loin de l'orbe, je crois qu'on fait un total de 52 000. Donc 3 000 de dégâts de plus. C'est quand même énorme, les amis. Donc voilà. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a fait plaisir. Si c'est comme n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Et à 10 000 likes sur la vidéo, je l'ai fait gagner en concours sur mon Discord. Donc n'oubliez pas de rejoindre mon Discord, les gars. Je vous aime, c'est icons Et on se dit... À bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.